Alors on recommence 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Les enfants deviennent fous avec ce Corona, Corona, Corona, Corona. It's the end of the world, as we know it.